C'est tout un ensemble en fait. La militarisation ça se comporte, ça se matérialise par de l'équipement supplémentaire. Le policier aujourd'hui il est surarmé, il, est, il a une carapace dans, les, dans, les, dans le maintien de l'ordre et même parfois quand c'est une intervention dans les, dans, les, dans les quartiers populaires. Il a la gazeuse, il a le tonfin, le taser et demain donc la caméra qui retransmettra en direct au poste de commandement, le drone qui sera en train de filmer depuis le ciel. Et puis on apprend dans ce texte en réalité qu'on veut un policier augmenté on nous a parlé d'exosquelettes avant un rétropédalage du ministre qui nous explique que ce sera que pour les pompiers porter des charges lourdes. Bon, d'ont acte. Euh, on nous explique d'ailleurs que pour le contrôle migratoire aux frontières, euh, on veut avoir des lunettes augmentées. Vous savez, des lunettes avec lesquelles sur le, sur le, sur le, sur le verre de la lunette, on puisse accéder aux fichiers de police. C'est marqué comme ça dans le dans le texte. Donc, en fait, -ce vous chagrine. Euh, cette militarisation, en fait, ça ressemble à du Robocop. Euh, ouais, du Robocop si je vous dans le texte. Bien. moi, j'ai pas envie de Robocop. En fait, je ne veux pas de Robocop euh, sur okay. le terrain. Je veux des policiers de proximité qui soient dans des gardiens de la paix, euh, qui soit pour la désescalade, euh, qui soit en capacité de faire usage de leur discernement et pas d'être contrôlés eux-mêmes par, par tout un appareillage de haute technologie. Si je vous comprends bien, donc vous êtes contre le côté euh, suréquipé, euh, américanisation en fait, euh, des forces de police, mais sur le fond et sur le fait qu'il y en ait 8500 supplémentaires et qu'on vienne grossir les rangs, c'est-à-dire qu'on y ait une présence euh, policière supplémentaire sur le terrain parce qu'il y a des besoins, euh, parce qu'il faut réaffecter, parce qu'eux-mêmes le disent, hein, les policiers euh, le disent... Euh, vous êtes pour ou vous êtes contre, philosophiquement, une présence policière plus conséquente <rire> Écoutez, en fait, il faut une présence policière qui soit conséquente, suffisante, mais pas forcément aller toujours vers plus de policiers euh, sur le terrain. Parce qu'en en fait, c'est un effet d'accordéon. Plus vous mettez de policiers sur le terrain, plus ils font d'interpellations, plus vous avez besoin de policiers derrière un bureau euh, pour traiter les enquêtes. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qui s'est passé sur le quinquennat euh, précédent. On a voulu mettre du bleu sur le terrain en début de mandat. Et qu'est-ce qu'on constate en fin de mandat C'est votre euh, collègue du, du Monde qui l'a pointé. Une diminution du taux de présence sur la voie publique. C'était un, un des indicateurs hein, du, du ministère de l'Intérieur dans les documents budgétaires que d'ailleurs le ministère de l'Intérieur a lui-même supprimé pour l'avenir comme ça on pourra on pourra ne s'en remettre qu'à la parole de Gérald Darmanin pour savoir s'il y a vraiment eu plus de policiers ou pas sur sur le terrain ce qui est quand même euh, vous, vous, vous vous le vous le direz avec avec avec moi un peu problématique. Donc pour Donc, faire il court, faut vous une allez voter présence policière sur sur le terrain et pas forcément pour faire pas forcément pour dresser les amendes forfaitaires délictuelles qui sont prévues par ce texte, c'est-à-dire cibler les mêmes types de populations, toujours dans les quartiers populaires ou les militants euh, politiques ou syndicaux puisque c'est ça qui est prévu euh, par ce texte. Je ne veux pas de cette police-là. Nous voulons une police républicaine de proximité qui soit contrôlée et qui ait sa capacité de discernement qui soit mise au cœur euh, de, euh, de, de, de la stratégie et des objectifs. Okay, donc je, je, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Euh, euh, pas plus de présence policière dans les quartiers populaires parce que... Euh, de votre point de vue, il y a une forme de discrimination ou d'acharnement, peut-être. Or, dans ces mêmes quartiers populaires, vous le savez, vous le savez, ce sont là que se déroule le plus de trafic de, de, de stupéfiants. C'est peut-être là qu'il faut aller aussi. Non, mais le trafic attendez, de stupéfiants, c'est pas, vous, vous, vous, pas dans les centres-villes, ce quand même. Vous transformez ce que. Attendez, vous transformez ce que je viens de vous dire. Déjà, vous êtes mal Pardon. informé sur le trafic de, de, de, de stupéfiants. Euh, ben, si, si, les têtes de réseau n'habitent pas dans les quartiers populaires. Encore, vous ne le sauriez pas. Mais évidemment, vous ne savez pas, donc je vous l'apprends. Mais non, mais c'est là que se trouve la caméra. Donc dans il les faut peut-être y aller la souvent les, les, les chefs des trafics de stupéfiants sont d'ailleurs ailleurs, euh, ailleurs qu'en France euh, et pas du tout sur le, sur le territoire national. Donc ce qu'il faut ce n'est pas des brigades anticriminalité, des bacs qui viennent faire les cowboys en nombre supérieur euh, euh, non, en fait ce qu'il nous faut c'est une police de proximité présente sur le terrain qui sache faire du renseignement de qualité, premièrement, et deuxièmement il faut drastiquement augmenter les effectifs de la police judiciaire. Et c'est pas du tout ce qui est prévu dans le texte de la LOPMI, il est même prévu une réorganisation de la police où on sacrifie euh, la police judiciaire à l'aune d'une euh, un, lubie, d'un organigramme où il faudrait qu'un chef unique hein, pour accueillir le, les autorités sur le tarmac comme si c'était le nombre de poignées de main insérées qui définissait la qualité euh, de, des services de, de police. À la différence de, de, de, donc, de la donc, gendarmerie. Dernière, dernière question, donc, je, vais vous je, je, je Je ne crois pas que ce soit le, le, le bon objectif poétique poursuivi. Et quand vous le savez, nous sommes pour la légalisation du cannabis et pour avoir un autre traitement des drogues. Parce qu'à force d'être dans la répression comme le fait Gérald Darmanin, c'est quoi le résultat c'est quoi le résultat Est-ce qu'il y a une baisse de la consommation dans le pays Non. Toutes les enquêtes montrent le contraire. Donc il serait temps peut-être de se, mettre en question, de se remettre en question. Dans un instant. Euh, parce que ce n'est pas, euh, ce, pas euh, ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Pour faire court, quand même, euh, vous, on a compris que vous alliez voter contre. Les trois groupes, euh, trois groupes de la Nups vont euh, voter majoritairement contre aussi, les, les communistes, les écologistes. Mais les socialistes, a priori, euh, ils ne sont pas... Euh... Ils ne sont pas contre. Eux aussi, ils veulent une police de proximité. Eux aussi, ils sont pour euh, plus de municipaux. Mais euh, ils se disent, bon, allons-y quand même. Il, y avait, il va y avoir un effort financier conséquent. Pourquoi pas Est-ce que c'est le début quand même d'un système qui, euh, qui arrive, qui touche à sa limite C'est-à-dire, euh, cette alliance, est-ce que sur certains points, elle peut être contre nature Il y a des craquelements quand même non, contre nature, je ne crois pas. Il faut voir le point de départ hein, euh, que nous avons commencé, c'est-à-dire les divergences significatives que nous avions avec euh, nos camarades socialistes sur la mandature précédente. Et là, cette fois-ci, nous avons fait un travail de convergence. Il y a quatre amendements qui sont déposés en commun de tous les groupes de la NUP, y compris les socialistes, sur la police de proximité, sur le récipicé sur le contrat d'identité, sur le rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire et sur le renforcement de la formation pour l'accueil euh, des femmes euh, victimes de violences sexuelles et sexistes dans les commissariats. Donc ça va dans le bon sens. Et puis je pense que euh, les socialistes à l'Assemblée nationale avait besoin aussi de comprendre euh, les positions des uns et des autres on a fait plein de réunions ensemble pour préparer euh, la LOPMI, effectivement il reste des divergences d'appréciation, euh, moi je crois que j'ai bien compris que le Parti Socialiste s'abstiendra ici euh, euh, à l'Assemblée nationale parce que à la fin ce ne sont pas juste des moyens pour des moyens dans l'absolu mais bien pour une politique euh, publique, pour une, des objectifs, une orientation et cette orientation elle est présente dans l'annexe dans le document en annexe, hein, l'article euh, oui. 1 et je ne suis pas d'accord avec le projet politique de Gérald Darmanin en matière de police et ah, de, de sécurité Là, et de compris. sécurité civile, puisqu'il y a même un volet sécurité civile dans cette LOPMI. Et je pense que les socialistes euh, peuvent avoir la même analyse que nous.